Bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre salle de consultation collective. Partagez cette vidéo avec une de vos soeurs. Euh, Je suis en train de parler avec une, une de, nos, de nos soeurs ici. Là. Et ce qu'elle dit est très pertinent. Très très pertinent. Parce que... Il y a une femme là-bas dehors. J'ai une femme euh, euh, qui est dans une région de l'Ouest. Elle m'a appelé ce matin. Quatre enfants mariés. L'homme a tout fait pour la bloquer. Elle a essayé de mettre de l'argent de côté. Elle voulait mettre de l'argent de côté pour s'enfuir. Il a découvert. Parce qu'elle avait acheté un terrain, elle devait construire ça pour faire son magasin. Il a découvert. Il a bloqué. Quand elle me recontacte, ça c'est peut-être six mois après qu'elle ait découvert, elle essayait de faire mes temps semblant à la maison pour tout cacher, pour, pour, pour calmer les choses. Elle tombe sur mes vidéos, elle vient me voir, elle prend le kit de déblocage, elle parle, fait ce qu'il y a à faire. Elle prend les deuxièmes produits, il vient, il, a, il découvre les produits, il appelle toute la famille, il dit qu'elle fait la sorcellerie. Et je disais à la dame qui est ici avec moi que quand il voient vos trucs comme ça, là, il parle que wow, tu fais la sorcellerie, c'est parce que lui-même, il part déjà faire les pratiques, mais il ne te dit pas. Il ne te dit pas. C ce n'est pas tout ce qu'ils font qu'ils vont vous dire. Donc, il a dit qu'ils vont dire, on va aller chez le prêtre exorciste. On va, on va aller à tel endroit. Il ferme même le magasin là où il avait ouvert, il avait mis quel vendeur. Tout ça pour qu'il n'ait plus l'argent qui passe dans sa main. parce que si elle n'est pas au marché, elle va rentrer avec 5 000, 10 000. il veut tout fermer. Ce matin, il m'appelle, et me dit que je suis à bout, je dois partir. Donc, l'homme m'asphyxie. J'ai une autre ici là maintenant. Quand on est venu l'épouser, on a dit qu'on devait, on devait te trouver le boulot, c'est ça. On devait te trouver le boulot, on devait. Euh, parfois, on dit qu'on va t'amener encore à l'école. On dit qu'on va te. On donne les projets. Tu arrives, tu pars en mariage. Tu arrives dans le mariage. En fait, quand tu regardes la femme qui est devant moi, tu, elle a une notion de, de consul, ou bien de, elle a une notion de diplomatique. Ou le genre de femme qui peut être ministre, ou bien encore, euh, euh, ou un peu non, chargée des relations extérieures. Le genre de personne qui est censée toujours se déplacer. Et je ne savais même pas que dans ses rêves, elle, elle se voit train de voyager. Donc ça n'a pas des visions, son, ses rêves c'est de voyager. elle dit voilà, il me laisse à la maison que je lave les habits, que je fasse quoi là, tu t'occupes des enfants, tu fais tout. Maintenant, quand tu es dans cette situation, c'est que beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez, parfois c'est vos copains, parfois c'est vraiment vos maris, beaucoup de personnes qui vous épousent, c'est parce qu'ils ont besoin du ménager. Écoutez, c'est parce qu'ils ont besoin d'une ménagère. Il veut que quand ils rentrent en sur la table, quand ils sortent le matin, son habit est repassé. J'ai sorti une fois là, c'est moi qui paye la ménagère. J'ai dit que je ne peux pas. Écoute, je peux laver, je peux préparer, je peux faire. Mais j'ai mes, mes ambitions. J'ai mes projets. Et quand il a même les projets, même s'il vient de dire les projets à ta famille pour te prendre, quand vous entrez à la maison, observez-les dans les 24 prochains mois là. Dès que vous entrez à la maison, on fait pas, on fait l'enfant quand? Premier enfant. On fait l'enfant quand? Deuxième enfant. On te bombarde les enfants. Ouais, tu sais, bon, comme tu as déjà fait les enfants là, tu vois, non. Laisse même une fois, non. Tu fais une petite formation d'un an ici, là non. Tu parles là-bas au coin, là-bas, on ouvre un petit truc, tu gères. J'étais dans une relation, je, moi je payais ma ménagère. Donc on a ensemble la coupe à la maison. Elle. Oh moi je ne peux pas. Moi, il ne peut pas moi, manger la nourriture que la ménagère a fait. Il dit papa, je travaille de 6h ou 6h30. Jusqu'à 21h. J'arrive ici à la maison à 22 h Tu veux qu'il ne peut pas à quelle heure? Parce que bien sûr, toi. Elle, la personne, le petit agent qui va te donner. Le petit agent qui va te donner, tu vas lire l'heure pour qu'il te donne ça. Donc la dame dit, elle, elle me disait ici-là que tous les projets, les promesses qu'on avait fait, rien. Maintenant, elle s'assoit, elle me dit que, OK, je rêve de faire ça. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont Ils vont bloquer de telle façon que tu ne peux pas parler à quelqu'un. Voilà, Facebook vous a sauvé, vous êtes resté dans la maison. Quand les enfants sont partis à l'école, pendant que tu mets le, le, coquille, le coquille au feu, tu tombes sur mon, mon direct. Voilà comment Dieu te sauve. Vous avez demandé à Nathalie, non, le voilà, il a Donc, pendant que tu mets les plantains entiers de fruits, tu tombes sur mon direct. Parce qu'on a même sorti pour avoir les amis, tu ne peux pas avoir. Dès que tu as une amie qui, qui a la voiture, ouais, qui travaille, qui fait... Oh non, non, non, non, non, la fille, elle va te détourner. Mmh, on va refuser. Et je veux dire que c'est comme si les femmes... C'est comme si il y a un éveil de conscience féminin. Donc, les femmes... Viens, monsieur, la chaise ici. Dans le monde entier, les femmes sont en train de se réveiller. Merci, Honorine. Les femmes sont en train de se réveiller. On a entendu les gigolos là, on a entendu les mettre dehors, que de ma maison. Maintenant, oui, justement, on va jouer sur ton, ton moral. J'allais parler de ça, de, du mental. Le truc c'est que la femme, hein, la femme c'est une personne qui. Je vais organiser des ateliers comme ça. Vous allez peut-être de même 5 5 000 par semaine. Je veux faire des réunions. On va s'asseoir. Imaginez une femme qu est que j'ai un endroit où je peux partir. Je m'assois, je vois comment elle peut mettre. Je peux voir plus loin. Je viens et mets mon agent de côté. Vous devez même épargner l'argent en secret. La femme, c'est un être faible dans le sens où... Si tu restes tu fais un projet, tu as la tentation d'aller parler à ton mari, alors que ton mari peut te tromper de ne te dit pas. Quand toi, tu te commences à tromper ton mari, là tu ne veux même plus qu'il te touche. Lui, il va aller faire la femme de il va revenir, il va te toucher sans souci. Il va vous gérer sans souci. Donc, la femme ne connaît pas, c'est très dur pour la femme de faire double face. Tu veux payer ta dîme, contact, voilà, voilà le, le, le tout là-bas écrit. Le numéro, c'est le 680, 711-0701. Tu écris, tu, tu envoies, tu as compris. Donc, la femme ne connaît pas, et la femme, tu as besoin, tu dois avoir ton backup, tes femmes de backup plan. Si bien que tu... Quand tu dis, ok, je veux quitter l'homme-ci. Et l'homme, connaît que s'il si rentre, il va t'adresser deux, trois mots violents. Ou il te tape dessus. Ça va casser ton moral pour la journée-là. Donc, ça va te casser. Même si j'avais prévu que non, je vais, je vais aller prendre ma chambre. Je vais aller avec les enfants. Il va rentrer là. Il va te toucher un peu comme ça. là Ça va te mettre à terre. Maintenant, vous devez avoir... Vous devez devenir malin et demi. Il est malin, non. Devenez malin et demi. Ça veut dire que vous avez une longueur d'avance sur lui. Vous devez devenir actrice. L'Angel Stan, Stanley, la femme trompe, non? Est-ce que j'ai un problème? Il y en a qui ont déjà compris ce que je vais expliquer là. Elles sont devenues actrices, les vraies actrices. Oui. Tes projets, mamie, si tu as quelque si projets. Parle-lui de deux. Tu as cinq réunions. Parle-lui d'une réunion. C'est ce qu'il fait de toutes les façons. C'est qu'il a les agents, de haut, il y a les femmes qui financent, de haut, il ne te dit pas. C'est pour ça que tu dois avoir un petit truc. Il y a une femme qui m'appelait un jour. Elle me dit que son mari au Cameroun refusait tellement. Elle appelait des états unis qu'il refusait tellement qu'elle qu fasse autre chose. Elle faisait les croquettes et gardait en bas, de, en bas du lit. Quand il sort, il pas de travailler. Elle sort les croquettes. Et pas, et pas vendre. Parce qu'il disait que non. Parce qu'il sait que j'étais donné 1000 francs pour la journée, j'étais bloqué. C'est ça, non? Que je sais que tu as 150 000 au mois. Tes charges à la maison, c'est 100, 100, 120 000. Ta famille encore te prend 30 000. Donc tu es à terre. Mesdames, mesdames, je parle aux femmes parce que c'est que les hommes n'ont pas les émotions comme ça là. Tu as cinq réunions, parle-lui d'une réunion. De la même façon qu'il peut attirer les business, toi-même la femme, tu peux attirer les business. Ce n'est pas tout ce que tu vois que Même plus que lui. Il y a les idées de business que tu restes, tu dis que tu fais la stratégie, va en Chine, tu achètes ça, tu fais ça. Il dit que, b, reste avec les enfants que je pars. Yeah. Il fait son passeport, visa, il part, il te laisse. L'idée, là, vient de toi, non n'est-ce pas Quand il rentre, même te donner 500 000 de bénéfices sur ça, sur ces 5 millions qu'il a fait, sur le, il ne donne pas. Il dit, on va construire la maison. Vous construisez la maison. Le jour où il veut te chasser de la maison, la mamie, tu n'as rien fait pour lui. Hein? Tu n'as rien fait pour lui. Hein? Il y a un éveil de conscience qui se passe chez les femmes. En deux jours, je ne vais pas vous dire le nombre de femmes qui... Deux jours, donc hier, il n'y a pas fait le direct avec la consultation. Donc, je ne vais pas vous dire le nombre de femmes. Il y a même d'autres que ont pas vous épouser comme ça, là. On calcule ton étoile. Ce matin, j'ai eu une femme que... J'ai fait la vidéoconférence avec elle pour la consulter à distance. Elle commence à manifester. L'esprit qui est en elle commence à parler. Quand je suis en vidéo avec elle. Que c'est ta belle-mère. Elle s'est mariée sa belle-mère et son, son ex-mari qui est décédé sont partis. Ils, ils, ils travaillaient ensemble. Il y a les mères et les, les enfants qui sont les associés ensemble. Hein. Donc ils étaient associés. Ils ont cherché. Oui, le père des enfants refusait que tu, quoi, que tu fasses quoi que ce soit. Oui. Quand tu t'entêtais, ses yeux étaient sur ça. Oui, oui, il était en haut. <rire> ouais. Tu ne lui disais plus rien. Voilà, heureusement pour toi, tu as quitté la maison. Tu as quitté sa maison. Tu te bats avec tes enfants. Donc, la femme-là s'est entendue avec son fils. Ils sont partis épouser la fille. Et ils l'ont épousé parce qu'ils ont vu son étoile. Et l'esprit qui. Ce sont les esprits qui dérangent les gens, les gens là pour qu'ils viennent vous déranger. L'esprit qui était dans cet homme. L'homme-là fait ça. Il a transféré à la femme. Elle a commencé à tomber malade. Problème, problème. À un moment maintenant, ils ont voulu tuer la femme, mais la famille de la fille priait. Dès que la première maladie a commencé, Balotelli, pardon, écrivez, on est saturé avec les commandes, on est saturé. Écrivez encore, si on vous avait commandé quelque chose, écrivez chaque jour jusqu'à ce que vous ayez votre paquet dans votre main. Je vous en prie, ne vous fâchez pas. Même les consultations, écrivez chaque jour jusqu'à ce que vous... Un je vais me lever, on sait vous parler. Lavez-vous avec le sel aussi. Elle est tombée malade. Sa famille lui a dit en cachette que, quitte le pays, là tu viens, rentre au Cameroun. Ils ont travaillé sur elle, fait son billet d'avion, elle est partie dans notre pays. Le monsieur est resté comme ça, il raté, ça n'a pas pris la femme. Ça a parfait à ses parties. On, avait lancé, on voulait lancer le cancer sur elle. Ça a parfait à ses sur lui, il est mort. La mère, maintenant, reste dit qu'elle va se venger. Elle est partie attacher la fille, attacher les enfants de la fille. La fille là où elle est, ses enfants sont dans un autre pays, elle est toujours dans le pays là. Depuis 5 ans qu'elle est arrivée là-bas, rien n'avance dans sa vie. J'ai un démon que j'ai enregistré hier quand il parlait. Je vais vous, je vais vous faire écouter l'audio là. J'ai un démon quand je faisais le, le démon là, et il a commencé à parler. Ce matin, le démon de ce matin a parlé mais je n'ai pas pu enregistrer. C'était un vidéo call, je ne pouvais pas enregistrer. C'est qui est ici avec moi, elle, elle a entendu comment le démon la parlé. En fait, c'est sa soeur qui est venue. Sa soeur s'est assise. J'ai fait la vidéoconférence avec elle. Donc, c'est dans le téléphone que le, le, le démon parlait. Donc, quand il parlait, je répétais ce qu'il dit. Je posais les questions. Je dis que, elle, elle a mis les douleurs. Vous, les douleurs que vous avez de vos ventres, les fibromes, là. <rire> ouais, Seigneur. On a bloqué ton ventre. Attaché. Il dit que les le, le démons la parlent. Que j'ai attaché. Que même les enfants que tu conçois, tout homme qui vient dans ta vie, il va te bénir, il va coucher avec toi là, comme ça. Là. Son argent va finir. Il va se décourager. Il va se fatiguer. Ça vous étonne parce que souvent, tu rencontres un homme comme il te promet tout. Il te promet la Prado. Et tu sais qu'il a les, il a les, les, les moyens. Hein. Il te promet la Prado. Trois semaines plus tard, tu appelles, il commence à te fuir. Il faut checker. Tu as dit à qui que tu sois avec un homme. Tu as dit à qui que tu as rencontré un milliardaire. Tu as dit à qui. Tu as dit à qui. Parce que même parfois quand tu ne dis pas, les gens la checkent dans leur Ils ont leur, leur boulot de cristal. Donc la, le démon l'a parlé dans la fille aujourd'hui. Il a dit que on est là comme ça, là, on embrouille sa tête on embrouille sa tête, donc elle, dès que j'ai prié pour elle, l'esprit m'a conduit à prier pour sa tête que je viens contre tout casque de, spiritue, casque de confusion dès que j'ai dit casque comme ça, là, elle a commencé à manifester le demain a commencé à parler donc vous là que vous êtes en banque, je vais faire les kits pour étudier à l'école écoutez, je vais faire les kits pour étudier vous les femmes quand vous êtes en banque, depuis 5 ans, vous n'arrivez pas à avoir votre licence voilà, pour sortir infirmière Depuis on dit que depuis 5 ans qu'elle est là-bas, elle commence l'école, elle, elle paye même tous les collèges, elle ne finit pas. Écoutez, je suis trop belle et trop classe pour venir raconter n'importe quoi. C'est tout qu'avant moi, était trop paix parce que ah, est-ce que c'est peut-être vrai Donc je dis, ok, comme tu as traversé, tu es parti en Benglès, Tu vas rester là-bas 20 ans sans papier. Quand on va te rencontrer tu vas de te ça tu es belle. Et tu tombes tous sur les beaux hommes. Donc beau, riche, élégant. Il te promet tout. Parfois, il il vient au pays. Il dit que je vais venir te prendre. Je vais venir. Chut, sortez, allez. Il dit qu'il va venir te prendre. Il dit de il vient de te faire tes papiers ici. Il te prend, il part avec toi. Le demande qui a parlé à la femme là hier, il dit que. Ouais, tu crois même que quoi N'est pas l'autre là, il est venu d'Italie, il a dit qu'il va te prendre pour t'amener là-bas. Hein On a bloqué son argent. Ils t'ont ouvert le compte bancaire en Europe, non N'est plus encore fermé eux-mêmes, non Sa tante l'a dit que tu étais. Tu voulais que tu veux montrer que tu es qui Tu sautes tu as l'étoile. Tes enfants ont l'étoile. Tu es belle. J'ai un bout d'enregistrement un peu de cet enregistrement là c'était mon avant dernier lavage il y a une dame ici là que je vais la prendre après celle-ci, dès que la femme a commencé à manifester comme ça, elle a attendu elle a attendu dans 45 minutes ou une heure et temps elle a pu bavardé, elle s'est seulement tue. Et son de gars qui venait, un, il y a un gars qui était venu de Beng pour la voir donc hier, elle est partie rencontrer le gars elle a entendu comment le démon a parlé dans la bouche de celle-là que n'est pas l'autre venu d'Italie ou qu'il voulait t'épouser, on a bloqué l'enfant qui est dans ton ventre là, les douleurs dans le dos là on veut retirer l'enfant dans ton ventre Que n'est-ce pas, tu au moins tu, tu avais porté deux enfants dans ton ventre. Que si les enfants là naissaient, tes enfants allaient être beaux, que tes enfants étaient beaux, on est venu les prendre. Écoutez, mesdames, je parle beaucoup comme ça parce que je veux que vous analysez votre propre vie. Tu dois t'asseoir. Pour moi, la libération commence quand tu te réveilles comme ça. Je vais faire pour le mari de nuit, je me prépare, tant que je n'ai pas. Et la femme elle a commencé à manifester hier, quand je lui ai dit que... Parce que quand vous venez vous laver ici, là, j'ai une potion que je vous donne. J'ai dit, frotte ça sur ta partie intime, et tu déclares Tout mari de nuit, tout esprit qui m'a habité, parce que j'ai couché un homme. Je te commande maintenant de sortir, je divorce avec toi. J'ai donné ça, et j'ai dit que dès que j'ai prononcé les paroles de ma bouche, son corps a commencé à s'agiter. Son son corps a commencé à s'agiter le démon de, de a commencé à parler ça fait 15 ans que je suis dans le corps de cette femme tu es qui elle dit je suis sa tante la petite soeur de, la grande soeur de sa mère écoutez écoutez oh ce n'est pas tout le monde qui vous aime tu as 20 ans non tu m'écoutes non ta mère est morte depuis tu as orpheline non tu as 45 ans tu as orpheline non ça fait 25 ans que tu n'es pas marié il y a même les veuves les, les à 25 ans. Tu te maries, on parle, on fait, on dit que tu vas l'homme là va mourir. La femme l'a dit. Et son fils est bloqué. Son fils voulait voyager. Il est bloqué en euh, Il veut traverser. Le démon l'a dit que, il croit même que quoi? À son âge, il dit qu'il va, il va, il va aider sa mère. Il va aller en Europe pour aider sa mère. On a dit qu'il va voir, on va lui montrer. Et quand elle est venue en consultation, elle se plaignait que maman, mon fils, chaque jour, il est dans les bagarres. Chaque jour, les bagarres, on le poignard. d'ici à là-bas. Le démon l'a dit qu'on est entre. Nous, nous sommes en de verser son sang. Quand elle croit qu'elle est qui? Tu sors, tu as l'étoile. Tes enfants ont l'étoile. Ton chef a commencé à manifester la sorcellerie. Confesser toutes les mauvaises choses qu'elle avait, waouh, qu'elle voulait me faire. Tout le bureau était dépassé. Voilà les témoignages. vous ne venez pas dire. Je vous ai dit qu'on va faire soirée témoignage euh, vendredi, c'est demain. Vous comprenez? Marabout, tu viens parler dans mon direct, pourquoi? Hein? Le démon là, dit que même son fils, elle, un petit, elle, son deuxième enfant, est intelligent. Que même le petit, là, il croit qu'il part où? Un génie comme lui. Que nuit, que c'est nuit, Aujourd'hui, s'il a mal aux yeux, demain il a mal à la tête, demain c'est les nerfs, après demain c'est ceci, après demain c'est ça. Et elle a envoyé ses son premier fils elle l'avait envoyé en vacances, quand l'enfant avait dans les 9-10 ans, chez la femme. Écoutez, vous allez devenir, vous allez commencer à avoir peur de tout le monde. Parce que tu ne connais pas d'où ça sort. Tu ne connais pas. Est-ce que son fils, il croit, il croit même qu'il est qui L'esprit était venu chez moi. Il était venu chez moi en vacances. Non, il voulait me défier. L'enfant de 10 ans, elle. les gens connaissent l'étoile de vos enfants. Les gens connaissent l'étoile de vos enfants. Souvent tu envoies ton enfant chez quelqu'un comme ça là, un jour elle prend ses enfants, elle dit que lavez-vous, elle prend les trucs comme ça là, elle met, elle met dans l'eau, quand c'est tu n'as pas d'enfant, mais met ce qui va bloquer ton enfant, tu ne connais pas, et le démon qui possède la femme, c'est pour ça qu'il la dérange, c'est l'esprit de la grande soeur de sa mère, donc on dit que ta mère a la soeur, même père, même mère, écoutez-moi bien, Voici ce qu'elle fait typiquement. Premièrement, un homme vient... Il veut, il, donc, en un an, tu vas voir 10 prétendants. Quand un homme te voit aussi, il veut t'épouser une fois. Mais, deux semaines, trois semaines, quatre semaines plus tard, il vient de baigner, tombe sur toi comme ça, la maman. Coup de foudre, de une fois. Il commence, il à la maçonne, avec toi, il commence et il a dit, oh, je vais faire les papiers. Là, là, là. La famille commence, la belle famille commence. La belle famille commence. Il y a les belles-mères qui ont juré que leur fils ne va jamais. Donc il y a, il y a beaucoup de jeunes familles ici. Vos maris sont en France. ce sont Vos belles-mères vos belles qui bloquent ici. Que mon fils, tu tu, tu peux pas épouser la fille là. Tu, je, ne je ne viens pas en France, toi elle vient. Je ne viens pas en France, elle vient. On va voir ça. Rosandrine Gounou, appelle aujourd'hui, tu me dis, ce n'est pas moi qui gère mes téléphones. Tu as compris Rosandrine Tu dis que tu es mon camarade de classe. On va me donner le téléphone directement. Je suis submergé par les messages. C'est pour ça que je vous dis que si quelqu'un a pris la consultation, essayez encore. Si vous êtes à Doha, venez physiquement, j'essaye de vous, de vous consulter. Mais si c'est en ligne, rappelez seulement tous les matins, vous écrivez que voilà, vous écrivez. Je suis en train de faire les kits, je fais les produits. Si bien que quand je, vous, tu prends le box comme ça là, je mets mes mains sur chaque box, chaque truc que j'ai. Donc, tu reçois ça, tu fais ton truc toi-même à la maison. Il y a le kit fondation, parce qu'il y a beaucoup de... Le démon, c'est qui était dans la fille là-hier. Elle sait que c'est un pacte qui a été tissé depuis, sur des générations. Donc, quand ils prennent la fille, c'est comme ça là. Ce sont les choses qu'ils ont fait déjà avec les parents, les grands-parents de la fille. Elle a, on ça sa mère est morte. Ils ont lancé le site à suivre la mère. Elle que sa mère était belle. Quand tu vois la femme, elle est grande de taille, brune, belle. Avec les grands pieds comme pour moi, les grands yeux comme pour moi. Vous avez les, les, les belles femmes, elles n'ont pas les petits pieds ni les petits yeux. On dit que ta mère a voulu trop bavader. On a fermé sa bouche. On lui a lancé la maladie. Elle a fané, elle est morte. Elle a fané, elle est morte. Bah, d'être trop maintenant. Toi, la jeune fille, tu es trop têtu. Tu es trop têtu. Tu es une grosse voiture. Tu es une grosse voiture. Tu dis que tu vas, on va te montrer. Et après, maintenant, ils disent qu'elle est trop têtu. Que voilà, à un moment, elle fait les patines qui se réveillée. La femme est venue d'abord dans la journée. Ici, là, elle a d'abord dit qu'elle a racolé l'argent pour, pour pouvoir payer sa consultation. Le démon dit que c'est nous qui avons bloqué ses poches pour qu'elle n'ait pas l'argent de la consultation. Mais comme elle est têtu. Elle est venue, mais lundi qu'elle était à Yaoundé, elle est venue s'asseoir sur mon canapé. C'est là, elle a dit que je ne dois que payer ma consultation. Que je dois payer ma consultation. Elle s'est assise sur ma chaise et celle-là, elle a prié. Écoutez, venez vous assurer, celle-là de vous prier. Je vous dis. Elle s'est assise, elle a prié, prié. Après, elle a dit ça là. Telle personne lui parle, après telle personne lui parle, on lui envoie l'argent. Elle dit que là, là, là, elle faut fois payer. Je reviens mercredi. Mercredi, elle, elle dit qu'elle a encore essayé, essayé comme ça. Là. Elle a payé, elle a vu le reste de la consultation, et est venue avec la déposée elle vient le matin d'abord 10h je la consulte elle parle et dit qu'elle revient faire le lavage le lendemain l'esprit dit que comme elle est partie là on voulait la décourager pour qu'elle ne vienne pas faire son lavage elle est partie elle a acheté sa poule après elle se dit que je suis dans l'appartement je vais mettre la poule ici ou la nuit Bêta, je vient déposer ça chez eux il y a le que Bêta, je vient déposer ça chez eux quand elle arrive ici j'étais en train de finir elle me dit que tu peux me laver maintenant non j'ai dit aussi oui comme ça là. une fois là elle a de se laver peut-être la nuit là on a, a découragé voilà, mais dès que je parle dans la salle de lavage, c'est comme ça que ça commence. Je vous en prie, soyez sage. Il y a les gens ici dehors qui ne veulent pas que tu te maries. Si tu te maries, tu vas te marier avec quelqu'un qui va bloquer ton étoile. Ce n'est pas tous les mariages qui sont bien. Tu as un nom, tu fans seulement. Tu as une idée. Dans ton boulot, on va te donner la promotion pour que tu voyages pour partir quelque part. Tu vas partir les les enfants à qui nye, nye, nye, nye, nye, nye, hein? Mes enfants ne peuvent pas, ils vont recevoir leur mère. Hein? Ouh. Mesdames, soyez malins et débit Comment on dit qu'un malin, malin et demi Voilà l'autre qui témoigné pour Il ses... y vos boss. Écoutez, hein? même les employés travaillent sur leurs sur leur patrons. les patrons travaillent sur leurs employés les parents travaillent sur leurs enfants les tantes sur l'autre naissent même les frères, même père, même mère que voilà petit frère, voilà grand frère ils peuvent te travailler l'un sur l'autre donc vous comprenez que le théo est gâté c'est gâté quelqu'un m'a dit ce matin que ils prennent vos étoiles et ils oublient leurs propres étoiles ils oublient que eux mêmes ils avaient eu ils oublient parce qu'on doit te faire du mal Devenez sage. Tu fais ta chose, tu ne dis à personne. Tu tombes même enceinte au tu tu voyages, tu pars, dans, tu pars loin un endroit quelque part, tu accouches là-bas avant de rentrer. Écoutez. Et je veux, je veux que je parle comme ça parce que je veux que vous voyez les signes. Les prétendants viennent y partent. Les prétendants viennent y partent. Tu commences, tu as fait 10 business. Tu n'as même pas l'argent de demi-business aujourd'hui. Tout ce que tu touches, ça tombe. Tu as commencé l'école 3, 4, 5, 6 fois. 5 filières. Tu n'as jamais fini. Votre esprit va vous dire, je sais que je dis la vérité. Votre esprit va vous confirmer. Tu es dans un pays depuis 15 ans, tu n'as pas le papier. 15 ans. Chaque année, oh madame, nous sommes désolés. Oh madame, nous sommes désolés, il manque tel papier. Oh madame, vous a bloqué, bloqué, bloqué ok, elle a réussi à partir en bengue elle a, elle a fait le, la neuvaine de, de, de combien de jours là, ça a libéré son visa d'accord, et quand tu as fait la neuvaine comme ça, là, tu as eu tu as, tu as fois laissé ne faites pas un mois sans jeûner mesdames chaque semaine, tu as au moins un jour de jeûne Aller avec les gens qui vont comprendre ce que vous dites. C'est pour ça que vous aimez mes directs Tu n'es pas bête, tu n'es pas folle ma chérie. Tu n'es pas folle. L'idée que tu as là, elle me dit c'est là qu'elle voulait partir depuis Yaoundé elle voulait partir depuis. De Finalement elle est partie. Elle est partie pour le business où elle a porté ses 150, mais ça qui a permis qu'elle paye sa consultation. Alors que le Dieu ne voulait pas qu'elle parte depuis. Quand il va voir, elle commence à avoir les idées déjà. Elle dit là qu'elle va garder l'argent. Elle dit qu'elle va ouvrir le magasin. Elle dit qu'elle va voyager. Elle dit que. Mmh. Voilà, elle dit que dès que je suis arrivée au bureau, après avoir utilisé le parfum de Bleu Moi, elle me demande que qu'est-ce que j'ai mis sur moi qui mmh. empêche, qui mmh. l'empêche de contrôler mon esprit. Vous entendez Oh, le témoignage de Lynn. Pardon, Lynn, il faut que tu reviennes pour faire le témoignage. Je vais faire la soirée de témoignage demain. Quand elle fait mes produits, je vous donne. Il y a les gens que la personne te donne 100 000 comme ça. Sur toi, chaque mois, elle a 500 000 ou 1 million. Qu'est-ce que tu as mis sur toi qui empêche que je te contrôle C'est ça. Ton patron soyez ça, je vous en prie moi quand ça m'est arrivé c'est qui me tient forte je reste avec les femmes on, on, on, on parle, on partage nos histoires on se fortifie parce que la femme est émotionnellement faible parfois mais vous n'êtes pas faible hein? la femme a une force c'est à dire que si tu crois que tu peux il y a des relations que j'ai arrêtées j'ai eu deux femmes dans ma vie deux tata que j'arrive chez une comme ça, elle me voit sur comme ça là elle hey, dit, mais qu'elle m'a réveillé, toi, c'est quoi ça Elle m'a grondé comme ça, là. J'ai dit que, yoy. Yeah. Elle m'a parlé comme ça même trois fois la semaine, là. J'ai arrêté. J'ai arrêté fermé, scellé, arrêté. Ouais, vous parlez de quoi Qu'est-ce qu'il te faut Donne-la, te faut. C'est quoi Ils t'ont donné que ça que comment elle tu Elle m'a fait là-bas. Parfois, tu as son son te et dit que... Oh, je vais faire comment les enfants. Écoutez, mesdames, vos enfants sont forts. Vos enfants sont forts. On va faire le direct à 18h demain. Je sais que 18h, ça va quand même. 18h. Vos enfants. Donc, même l'enfant de 3 ans peut comprendre que maman, maman doit aller travailler. Ma fille a 3 ans, je l'ai laissée à la maison. Il ne faut, faut pas m'exposer. Je ne vais pas vous dire là où j'étais. Je l'ai laissée à la maison. Je ne pas été bosser. On n'a jamais de problème. 3 ans. L'enfant lui-même va comprendre que maman doit aller faire ça. Et c'est un peu vous faire du mal, il va vouloir prendre tes enfants. Donc soyez méticuleuse. Soyez sage. Supprends le, le Jacques qui ne peut même pas imaginer ou penser que tu as fait ça. Voilà, que sa mère lui a dit ça. Le Jacques qui reste aussi, il regarde, il dit que waouh, James Bond, ça c'est le chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Comment ça? Je crois que je vais ouvrir, je vais ouvrir une maison d'accueil, un truc comme ça là. Je vais, je vais ouvrir une maison le jour que si tu veux quitter, tu quittes avec les enfants, tu viens, je t'emploie, je t'emploie, là là là. Matin, midi, soit tu travailles. Après, quand tu travailles ça, tu cotises de l'argent. L'argent de ça, ça c'est ta vision. mamie je vais faire ça même dans deux mois. Je vais prendre une maison, je vais faire ça. Comme tu viens ça, je t'emploie, là là là. Comme tu arrives, tu portes tes choses, tu viens là, vous dormez, vous mettez les matelas, vous dormez. Tu te lèves le matin, tu travailles. Pendant que tu travailles, tu ne payes pas loyer, non. L'argent de ça, je prends, je cotise, je cotise. Quand ça atteint, je fonds de commerce et puis loyer. Je loue un endroit, tu pars. Yay! Yay! Surprenez-les! Dans ma maison, j'ai des employés femmes ici-là jusqu'à. Chaque jour, ils viennent de sa ligne. Quand tu arrives, dit, disent dépose ton sac, tu ne peux pas travailler. Et c'est ça le business. Tu me produis de l'argent, je te donne l'argent. Parce que parfois, il sait que là où tu es là, tu n'as pas de devant délégué, tu n'as pas le compte bancaire, tu n'as pas d'orange money ou bien dans ton orange money il connaît que tu n'as rien dedans. Mais il sait que, il t'a isolé dedans de tes soeurs, tes frères, c'est que tu ne parles pas avec personne d'entre eux. Il sait que là où tu es là, tu n'as pas d'amis ou de collègues au boulot qui peut te donner même 100 000. D'accord, elle est immobilisée. Mais il oublie que tu regardes mes directs. Les hommes il oublie que quand il sort là, en préparant, tu regardes mes directs. Tu as mis tes 5 ans là, tu vas le les méga Hein? Oui. Mm -hmm. Je crois qu'il veut lancer ce, ce que je suis en train de dire là. Il veut lancer ça. Je ne veux pas mentir. En une semaine, j'ai employé peu les femmes jusqu'à les femmes. Il y a les femmes ici dans plein. Même aujourd'hui, l'autre a encore commencé. Il y a l'autre a commencé. Ça fait 3 jours l'autre a commencé. Toutes sont là, mes enfants, mes enfants. Que j'ai fait ça pour mes enfants. Mes enfants. Parce que le but, le but est, c'est de faire que tu deviens folle. Mmh, mmh. Tu m'as es, es comme une folle. Tu parles seul. Tu es dans un là. Il dit que j'ai une là. Elle est ma secrétaire. Elle me dit que quand elle est partie, il a pris les enfants. Et il restait les enfants. Vous lui faites mal. Vous lui faites mal. Comme elle est là comme ça là, elle voit ses tendons de temps en temps, elle les voit un peu. Écoutez mesdames, vous n'êtes pas seules. Je sais que quand on est ensemble, l'union, comment dit, l'union fait la force. Parce qu'il qu y a les femmes qui veulent travailler, qui veulent. Et je me suis retrouvée dans une situation, j'ai eu un problème une fois avec un de mes ex. On a la maison ensemble, mais comme c'est son appartement, j'avais libéré mon appartement pour aller vivre avec lui. On a des problèmes, il change les clés de l'appartement, Hop. Je rentre comme ça, je vois que c'est bloqué. Il dit, wonderful. Je suis restée et il savait que je n'avais pas d'argent, parce que mon argent, il avait pris pour faire ses business avec. Donc, il savait que là où je suis là, il n'est pas le devant derrière. Le soir, la nuit de mes tata, la elle m'a dit que viens dormir sur mon canapé. J'arrive là-bas, le soir, une m'ambiance d'abord, elle m'ambiance, vous avez besoin de ça. Parce que quand, quand psychologiquement, tu vas bien déjà, tu vois derrière ton futur. En quatre jours, j'ai trouvé, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai trouvé l'argent jusqu'à aller louer l'appartement la pour aller. Si elle n'est pas les femmes là dans ma vie, hein. non. Non, je craquais. Je repartais encore le voir. Je disais ouais, excuse-moi, pardonne-moi, ouais. Je vais faire ce que tu veux. Le bon, c'est que tu veux que je te suive, mais tu ne sais pas là où tu pars. Tu ne sais pas là où tu pars. Tu m'amènes où Que moi-même, je pars où Et beaucoup d'entre vous, les femmes là, vous êtes des visionnaires. On te voit, ça, tu es une grande femme. La patate, euh, représentant de Turquie, d'ici début février, je vois quelqu'un en Turquie. Et je vais venir en Turquie aussi bientôt. Vous me comprenez Je vais faire les réunions collectives. Venez les dimanches matin à 10h, je vous en prie. Si vous partez encore à l'église, finissez l'église où vous venez. Dimanche matin à 10h, je vais m'en ouvrir les portes de l'endroit-ci. On va faire les, ré, les réunions collectives. Je ne peux pas prendre une à une. Parce que Je commence à avoir trop de personnes. Donc, considérez ça comme le service. Si c'est le service, euh, appelez ça church service, appelez ça n'importe comment. On va s'asseoir, je vais prendre deux heures tous les dimanches. On va parler. Et le truc, c'est que Dieu va te montrer ton futur. Quand tu oses lui parler de ça. Non, non, non, non, non. non. Tu dis que tu veux, tu veux, ah, tu veux la voiture. Ta voiture ne doit pas dépasser pour lui. Ton salaire ne doit pas dépasser pour lui. Mais s'il si ne veut pas travailler, que toi tu commences à travailler, ça donne... Vous comprenez, devenez malin, devenez sage. Je ne suis pas contre les hommes, mais la femme peut prendre un objectif, elle la mène à point. L'homme parfois, il y a, a, a, a euh, l'ego, il y a ce de gros dos là, c'est moi, c'est moi, parfois c'est ça qui tue l'homme. Et l'homme aussi parfois n'aime pas obéir les petites instructions La femme, si on dit que prends un verre, tu verses là-bas Viens chaque matin, tu te laves avec le sel Deux pc de sel, elle va faire L'homme, il va faire, après il va dire Ah, oh, je vais fatiguer Ah Vous voyez un peu Et c'est ça qui fait la force de la femme Voilà Je viendrai à Yaoundé, je vous dirai. OK, vous passez une bonne journée. Je ne pouvais pas rater de vous dire l'autre aussi. Je, devais, je ne pouvais pas rater. Partagez ça avec vos amis. Je sais que vous avez des amis que vous n'osez même pas leur dire. Il y a les femmes que... Tu ne peux même pas oser lui dire quitte ton mari là. Tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas. Mais tu connais qu'il y a trop dans la femme là. Elle, elle a là, trop de, de chance, trop de potentiel. Du pont somme. Je vais venir à Istanbul, je viendrai. De... Il faut qu'on se, on, on se parle. Prends-moi un inbox alors du pont quoi là-haut. Je ne sais pas si elle veut vivre chez toi. Hein. Quand elle parle là-bas, il prend elle a les appartements. Les appartements à Istanbul sont moins chers. Il n'y a pas un appartement depuis une semaine. Là-bas qu'elle veut recevoir les gens. Bah, si elle arrive à Istanbul, les gens vont venir plein chez toi. Donc si tu as un pris une grande maison là, c'est chaud. Oh le camé Stefano. Si seulement tu pouvais t'identifier quand tu parles, ça c'est de la lâcheté. Tu as compris. La lâche. Bon, bonne journée à vous. Maman, les consultations, consultations, consultations. Si tu veux être au Cameroun, venez. Après à 5h, vous tournez à gauche. Vous allez tout droit jusqu'à voir ma photo sur le portail. C'est tout ce qu'elle peut vous dire. Vous avez compris, non? D'accord. Je vous bénis. Je déclare que les décisions que vous avez prises pendant que vous m'écoutiez, elles ne peuvent être brisées au nom de Jésus. Je viens de déposer la force en vous. Je réveille la femme forte qui se trouve en vous. Ou l'homme fort qui se trouve en vous, au nom puissant de Jésus. Voilà. Et dès que quand vous allez vous asseoir pour faire vos, vos, vos stratégies pour sortir de là, l'Esprit les le, euh, saint va vous inspirer. Les anges vont vous donner, vont vous montrer la direction. Ils vont vous montrer le chemin par lequel vous devez passer. Et ce chemin va s'ouvrir comme la mer rouge, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à vous.